Salut On se retrouve pour une nouvelle vidéo, on est sur Europa Universalis 4, on joue avec les Ottomans, quatrième épisode de notre série. Euh, tant qu'il n'y en a pas beaucoup, je vais me souvenir de numéros. Euh, je voulais prendre l'institution, ça s'est développé à Atina aussi. Euh, J'ai besoin d'encore un peu plus de temps pour amasser la quantité d'argent. D'ailleurs on m'en donne, on va le prendre. Peut-être que je pourrais faire un emprunt. Euh, la Pologne ne me considère plus comme euh, rival Je ne sais pas si c'est parce, parce qu'ils ont changé Je ne les considérais je les pas comme rival ça se trouve c'est parce qu'ils sont trop petits par rapport à moi ou trop loin Je garde Venise, Autriche, euh, Mamelouk. Venise et Autriche ils font vraiment un, un front géant avec euh, les gens qui garantissent eux-mêmes Et, euh, eux, eux et leurs euh, unions personnelles comme la Hongrie euh, Liège produit des pierres précieuses Je crois que c'était Constantinople qui avait cet événement Oh oh Alors ça je ne m'y attendais pas du tout Mais c'est comme ça Est-ce qu'on a moyen de gagner la guerre Ouais, probablement Pour l'instant on est plus nombreux qu'eux En général pas mal Ah mince ben, ils arrivent à s'échapper j'ai pas de morale, peut-être que j'attends un peu. Euh, ce qui est important, c'est que mes bateaux débarquent avant. Enfin, très vite. Il y a les Mamelouks, je pense qu'on va quand même focus côté européen pour l'instant. Et compter sur. Il n'y a pas beaucoup de forts. Ouais. Bon, on verra. Mince, ils ont pris le fort trop trop vite. Je pensais pas que ça le ferait. J'avais oublié qu'il n'y avait pas de troupes. On va leur laisser le fort, c'est pas si grave. J'aurais préféré qu'un mois passe pour avoir plus de morale. C'est pas grave. Euh... On va si j'ai très vite la Moldavie. Ah, on a, on a le Karakoyunu de ce côté-là. Peut-être que c'est suffisant. On a un autre général. Moins bon. Oh, les Vénitiens m'affrontent j'y ai cru un moment mais j'avais pas exactement le moral qu'il fallait euh, une fois qu'on a repris on va avancer de ce côté là il y a la bohème avec moi c'est vrai oh, j'ai pas vu la bataille oh les mamelouks sont super nombreux euh, c'est pas idéal d'avoir euh, le meilleur général ici Racquelou est venu et tout. Donc on va aller à Trévise. Oh non non non, on va essayer d'attraper les Vénitiens qui sont chez moi. Perdu mon casus belli assez justement. Euh, on va faire euh, des emprunts et prendre l'attaque militaire. On va faire ça déjà, et on va faire un emprunt, deux emprunts, les impôts de guerre, adopter l'institution, tech militaire 1. Voilà, on est nouveau à 6 partout, euh, on verra plus tard pour les gouvernements provinciaux période je sais que c'est pas très futé de changer en plein plein dans la guerre mais on s'en fiche est-ce qu'on les attrape probablement comme ça j'ai un truc qui est bon accroître mes revenus attrape rappelez voilà on est très très nombreux euh, on va retourner côté même look, et toute mon armée est ici, grosso modo. Et compter sur la bohème pour CG euh, si Venise. Ils ont l'air de bien s'en sortir. Faut pas que je perde trop de terrain. Je m'attendais pas vraiment à cette guerre. Comme quoi, ce sera utile d'avoir la bohème. Ces euh, petits vassaux, c'est vrai qu'elle a vassaux. Offre de prêt de la Suisse pour 5% d'intérêt, euh, c'est pas intéressant. Les prêts du jeu sont plus plus intéressants. Ils sont très très loin dans le siège. J'ai un très très bon général, on va miser sur lui. Il est là, hop là. Ça a très bien marché. On a réussi à les repousser. Réforme gouvernementale. Maximum de mal de culture ou la révolution mensuelle de l'autonomie. On va miser sur l'autonomie pour que mon pays devienne. Enfin, les provinces que je prenne deviennent rapidement à moi, si je peux dire. Euh, Morale terrestre, oui, je prends. Les autres, pour l'instant, on va faire des économies. 5%, c'est trop. On me propose des offres pas, pas intéressantes. Sachant que ça me rapporte de l'inflation, en plus d'avoir des emprunts, donc... Euh Euh, où sont mes bateaux Ils sont rangés, c'est très bien. Je sais pas à combien de tech militaires ils sont. C'est, D'accord, on est tous à peu près équilibrés. Euh, les caracolines n'ont pas de retard, bonne nouvelle. Et la bohème est aussi 6. On va améliorer une relation avec la bohème. Ils me servent beaucoup dans ce, cette guerre. Ça m'arrangerait de les garder aussi longtemps que possible en tant qu'alliés. On va pouvoir monter à l'attaque 7 en euh, quelques années. Je pense que la guerre sera déjà finie. Ils sont très nombreux. On peut faire ça, c'est ça, ça que je voulais vérifier. Parce qu'on peut tous se rassembler sur euh, l'app euh, s'il y a un souci. Ils occupent le Karakoyunlo, je m'en soucie moins, il faut dire. Nickel, vous, vous allez aider de ce côté-là. Ou alors, on rassemble toutes nos troupes et on va détruire ce paquet-là. Toutes nos troupes sauf celles qui font le fort. Terraride, on n'a pas de bonus, on a en général 3 étoiles. Ça devrait faire une grosse différence. Oh oh oh, j'ai des troupes qui sont arrivées beaucoup trop tôt. Aïe aïe aïe aïe. A gagné avec le général 3 étoiles j'avais des troupes qui avaient beaucoup trop d'avance là on a bien gagné qu'est ce que je revendique toutes les petites îles je pourrais peut-être demander ça après le... il y aura une trêve et tout et je pense que venise aura pas le temps de Enfin, le temps de la trêve sera le temps qu'il repasse à moins moins de 50 euh, d'expansion agressive et notre souci sera réglé. Je peux peut-être aussi demander la côte euh, au Mamelouk. Ça mettra de l'expansion agressive côté Mamelouk et pas côté Venise. En même temps, si je me débarrasse des terres qu'ils ont chez moi plus ou moins. Euh, nous posons moins de soucis à l'avenir d'expansion agressive parce qu'ils sont plus loin. C'est ce que je crois du moins. Ils sont loin. on va pas s'éloigner trop. Je peux faire briser des alliances sinon. Uniquement avec Venise, puisque c'est eux qui ont commencé. Il y a un petit stack tout seul. Ceux des Révan ils bougent, ils ont bien raison. Il y en a qui vont saouler, ils repartent en fait. Ah quoi Qu'est-ce qu'ils font Ils ont un rabat maintenant On les attrape pas, on peut pas continuer. Euh... Qu'est-ce qu'on va faire Peut-être qu'on va inverser les les Est-ce que je revendique les provinces sur deux Ouais. Je pourrais demander des provinces sur la côte aussi. Là c'est fini. On a un peu de temps que le fort tombe. Colliner au plateau, on y va. Et c'est gagné. Le général 3 étoiles fait sûrement beaucoup de. donne sûrement un très gros bonus. Je pourrais même prendre l'attaque militaire maintenant. Ou alors, euh, on va sur les doctrines offensives par exemple choc-feu, prestige, capacité de siège, morale, modif de limite, discipline. On va prendre les doctrines offensives. Euh, Sam Kwe. on continue d'améliorer nos relations avec eux C'est mon prochain vassal ah, j'ai beaucoup de l'astu de guerre Bon on va peut-être faire la paix alors Ou un Peut-être une fois que le siège sera tombé En... en mauvais moral faible voilà ça ah, c'est dur si les conversions on va faire les plus faciles ouais j'essaie il faut que je fasse la paix ah ils sont plus en, en mauvais est ce que c'est parce qu'il y a une bataille je crois pas de confiance ça me donne de la réputation diplomatique prenons euh, légalisme je sais pas ce qu'il est motif dans la guerre voilà là on a un bon score Alors, les marchands de nombreuses grandes cités accusent les Oulémas de se montrer avares et indolents. Même les plus pieux d'entre eux se refusent désormais à payer la dîme, protestant ainsi contre un exemple particulièrement frappant d'abus de l'autorité du clergé, comme... le considérant comme indigne de la recevoir. Les Oulémas sont furieux et exigent que nous réglions le sort de ces entités de marchands. Si je les force à payer, euh... Azov devient une province euh, moins autonome. Les marchands perdent en influence, et si jamais, sinon, les oulémas sont juste mécontents. On va les forcer à payer. Ah, du coup, j'ai un ordre déloyal. Bon, pas grave. Ah, ils acceptent de me céder ça. Que 16 d'expansion agressive, même si je commence à prendre des provinces là, c'est curieux. Ah, c'est les mamouks par contre qui vont devenir très. Venise 51, le truc c'est si je prends des provinces là-bas, Venise 55, ça change pas grand chose. Euh, c'est l'état d'Alep, déjà possédé par mon voisin. Je leur donnerai bien cette tranche de province. Ça, ça me permet de diminuer les mêmes looks. Ils acceptent. Ah, si ça fait plus. Venise 55. N'empêche, euh, Venise sera pas mécontente contre moi. 72, ça leur paraît trop. Province à 5. Peut-être qu'on peut la demander aussi. 64. Allez, on va s'arrêter avec ça. Ça va me prendre plus de temps pour l'annexer. J'annexe à quelle vitesse 6. Ce serait très intéressant d'avoir un autre vassal. Allez, faisons rentrer nos, nos gens. J'ai eu deux provinces. Ah oui, les îles. J'allais les oublier. suite de guerre va retomber. L'agitation est élevée dans beaucoup de provinces. J'ai des emprunts, on en rembourse un. Merci à tous les alliés qui m'ont beaucoup aidé. Euh, Sam Kwe, offre d'alliance. J'aurais dû faire dans l'autre sens au cas où il m'appelle, mais a priori, il ne devrait pas m'appeler en bataille. On va terminer par un petit mariage royal c'est juste ma quatrième relation c'est une bonne nouvelle ah mince la foi orthodoxe ne permet pas les mariages j'avais oublié on va leur faire un don hop c'est bon et voilà et ils ont des rebelles on va tout de suite aller s'en charger et déplacer nos troupes euh, une partie de nos troupes vers les séparatistes grecs qui a priori vont apparaître là ça c'est du grec non, Byzantin mission menée bien avoir des dépendances et du coup mon coin d'élection va être réduit en théorie je suis pas sûr que ça se réduise en pratique Oh, ils se sont pas révoltés du tout là où je crois. Où je croyais. Je me vois pas trop les affronter, mais avec le super général, que je n'ai pas de dispo d'ailleurs. Oh, ils ont eu la légitimité, torpille. Si la Grande Horde prend les territoires de l'imméterie, j'aurais plus qu'un adversaire à attaquer pour euh, faire une frontière commune. Enfin, relier mes, mes territoires, plutôt. Ah non. Est-ce qu'on a fait un vassal Oui. D'accord. Grande Horde me considère comme un rival. Là, ils sont pas embêtants, embêtés par... Euh, S'ils veulent un peu les prendre de dépendance, mais de toute façon assez faible. Très bizarre, est allé juste à Théodoros. Euh... Ben, ça sera peut-être une surprise pour eux, mais on va probablement les attaquer. Alors, le sort du patriarcat. Excellence, maintenant ce que nous détenons en Constantinople, il nous faut décider du sort du patriarcat chrétien. Estée compte encore de nombreux chrétiens. Ainsi serait-il sans doute avisé de faire preuve d'indulgence. En outre, persévérer l'institution pourrait permettre de la présenter comme l'une des continuités entre l'Empire romain et nous. Alors, perpétuons-le pour affirmer notre prétention à être la seconde Rome. Ça fait trois de réserves militaires et donc plus de, de, de soldats engagés en quelque sorte. Euh, et mes voisins orthodoxes euh, sont copains avec moi Autre solution, on les fâche Le truc c'est qu'il y a des voisins que j'aimerais pas trop fâcher définitivement Par exemple mon vassal, Samke euh, Donc on va plutôt prendre le, les réserves militaires Et tant pis pour les sous On a de la corruption attendant qu'elle diminue un peu plus Voilà, voilà. Euh, donc vous, oh, je voulais vous faire un sort. Est-ce que j'ai des revendications J'ai peur de ne pas en avoir. J'en ai une. Et Théodoros vient dans la guerre. Ça, c'est un bonus gratuit. Ah, il m'échappe. Ça, on va juste Hop. Hop. Euh, Est-ce que je fais fuir en bateau Apparemment pas Ça veut dire qu'ils sont pas très sûrs de perdre On peut pas passer autrement On va aller sur le siège comme ça Suis. On va probablement manger les deux, et puis, et puis voilà. Ou alors je les donne à mon, mon nouveau vassal. Je prendrais bien réputation diplomatique. Il faudrait que je rembourse mon emprunt d'abord pour être raisonnable. Philippe, quelle province c'est Sunnite, c'est parfait, il rapporte beaucoup plus avec les impôts. Montons les impôts. Ah mince, j'avais pas fait descendre ma malassitude de gars. Ah, ça c'est une bêtise stratégique. Théodoros, je sais que tu as peut-être encore des troupes, mais il est temps de disparaître. Ça, ça fâche pas vraiment grand monde à part la Moldavie. Hmm, je dirais que c'est la fin de la Crimée. J'aurais une grosse horde d'or à côté de moi. Faudrait que je puisse euh, leur faire peur à eux. Non, Ils sont vraiment nombreux, ils ont pas peur. Bateau qui est sorti. Ah, c'est une autre bataille que la mine. Bon, allez, Théodoros. Euh... En vrai, je peux revendiquer plein de territoires à la, la grande horde. On va les revendiquer. un état, les petites îles de léger c'est surtout des provinces hérétiques, est-ce qu'elles sont grecques ouais elles sont grecques, donc c'est une culture qu'on a acceptée ils ont pas peur de moi est-ce qu'ils ont raison ils ont 10 galères, j'en ai 6 de toute façon les sont jeter quel que soit le nombre de bateaux qu'ils ont euh, cette province on va la donner à Samke et je pense que celle là aussi ça fâche quelques personnes, pas beaucoup. Oui, on est à nouveau en paix. On peut rembourser nos emprunts et on peut embaucher lui qui fait de la réputation diplomatique. Et j'embaucherai bien un niveau 1, puissance des missionnaires. C'est super. On va pouvoir reprendre à haut dépit. Euh, ce que j'espère, je sais pas si c'est annexion de Dulcadir, moins 7. En fait, il faut que je monte un maximum pour que les 15% valent la peine. Oh, j'ai pas... Vu. Venise est plus un... est ça qu'il a dit. On va regarder dans mes, non, dans mes rivaux, on verra bien. Venise n'est plus un rival valable. J'ai bien pris le... avoir des dépendances. Donc là, j'ai un coup d'annexion diplomatique et est censé être de moins 15% pratique euh, ça fait à peu près rien allons vers le légalisme on a des séparatistes valak on s'en charge il y a un fort euh, déplaçons juste ces troupes là c'est pas apaisé en grèce encore Contrairement à la Bulgarie et à la Macédoine, où les séparatistes sont quand même pas très nombreux. J'ai l'astuce de guerre très très haute. J'ai oublié. La Grande Horde après des provinces, les dernières provinces crimaines. Il Va falloir que je me sépare des Karakoyunlon un jour, je sais pas vraiment quand. commence à être un stade où j'ai plus grand chose à manger entre eux et moi. À la limite je pourrais les contourner en attaquant les mamelouks et en prenant des territoires dans le désert pour euh, avancer vers l'Inde quand même. perdu la la petite conquête contre les mamelouks, eh bien c'est pas grave. Hein. sacrifions pas la stabilité, elle me servira. Ottoman. Ah mince du coup j'ai laissé les autres se battre. C'est. les. vraiment les. noblesse ottoman à Tulka. Je sais pas du tout c'est, on va chercher. Tulka. D'accord, bah, c'est calmé. Autriche n'est plus un rival valable. Venise a annoncé que son... que c'était Merio. Bien. On va annuler avec les mêmes looks pour l'instant, j'ai besoin d'un diplomate, on va remettre Venise du coup, ils ont une armée moins forte que moi et une marine plus forte, ça me fait pas très peur, euh... la prochaine guerre il que je la fasse contre eux. En plus, ça me redonne. Oh, la Castille aussi, ça c'est très embêtant. Ils sont alliés à la Castille Indépendance garantie par Venise. Et la Castille est la défenseuse de la foi catholique. Je suis sûr que c'est ça. Euh... La vassalisation ne les intéresse pas. J'ai des provinces à eux et tout. Eux, par contre, ils sont très copains avec moi. On va commencer les revendications. Je prendrais bien Radiguer et bon, La Grande Horde a qui comme allié Ouzbek. C'est pas. Pas super sécur de se promener juste avec ces alliés-là. En plus, j'ai pas tellement d'expansion agressive dans le nord. La Lituanie est en. Vassa... Est en... Partenaire mineur, je m'en fiche, tant que la Pologne n'a pas l'expansion agressive, la Lituanie peut monter très haut, peu m'importe. Euh, je me verrais bien faire grossir Samke. Ils ont revendiqué cette province-là, non. Ils ont, en, en, en province légitime, cette province-là, c'est des territoires orthodoxes, on pourrait leur donner tous les territoires orthodoxes, a priori. Le prix du papier augmente. Faut que j'attende que mon, la, ma lassitude de guerre retombe à zéro. Ça, c'est une condition sine qua non. Je sais plus si ça se dit vraiment. Si c'est le, le terme adéquat. Une condition sans laquelle je ne peux pas me permettre de redéclarer une guerre. Venise n'est plus un rival valable. Ça n'arrête pas de changer. J'avais même... pas eu le temps de remettre le. Ah, je peux garantir leur indépendance. Donc, à mon avis, ils sont trop petits. Naples est allié à la France. Ça pourrait être un allié. Euh de par leur euh, relation, ils n'ont pas trop de risque de se faire, atta euh, de se faire attaquer, et ils pourraient m'aider dans les guerres contre Venise. Je pourrais aussi gagner beaucoup de sous et me faire défenseur de la foi pour euh, avancer plus vite sur les conversions. doit avoir converti à peu près la moitié de ce que j'avais à convertir au début du jeu. Oh mince, je me dis, tiens, ça avance pas très vite. Pas d'événements, rien du tout. Et j'étais en pause. Généralement, ça n'avance pas vite quand je suis en pause. Ah, j'ai des... Ah, j'ai envie de les faire. Des nouveaux bâtiments débloqués. Ça fait un moment, d'ailleurs. Depuis que j'ai pris l'institution et toutes les techs qui suivaient. Alors un nouvel ensemble Tradition ottomane 3% de tolérance envers le paganisme Et de la discipline Ah donc en fait euh, En jouant les ottomans C'est pas si bête de laisser les gens être euh, Être orthodoxes Et tout ça parce que C'est seulement 3 points de plus De tolérance envers la seule vraie foi Peut-être qu'au lieu d'essayer de convertir tous les orthodoxes Je pourrais les tolérer Quasiment comme euh, La seule vraie foi en prenant euh, les idées humanistes par exemple. Euh, plus d'unité religieuse, moins d'années de séparatisme, je sais plus. Tolérance envers le paganisme, encore plus 2, voilà. Plus tolérance envers la hérésies Et agitation dans le pays. Donc ça fait que la totalité de mes provinces vont avoir moins 2 d'agitation. Et en plus, celles qui n'ont pas la bonne voix foi auront moins 2 encore. Plus de rapport de l'unité religieuse, nombre de cultures. Un été séparatiste, je trouve que c'est très intéressant On va prendre les doctrines humanistes en fait C'est peut-être plus intéressant Mais on va quand même Garder ça On fera pas beaucoup de troupes Puisque Apparemment ça dégradé Très là Encore un des belle derrière Ils sont à zéro tout pile. Donc là, la de guerre descend. Voilà, est, bon, ils sont à, en négatif. 19, c'est bien, mais... C'est pas ultra génial non plus. Regardez nos sous pour l'instant. J'ai une réduction sur les coûts des vaisseaux. Peut-être que je pourrais me faire quelques galères. Je dis ouais, que je vais garder mes sous et hop, j'ai dépensé. Mais bon, 9 galères, ça pourrait faire. On va faire une 10. Hop. Ça pourrait faire la différence dans les combats navals importants. transport par exemple Alors à combien de gens sur cette île 33, très bien Cette île, cette euh, presqu'île Alors là je serais Ouais bon tu es bon Je serais bien embêté de devoir prendre l'autre Pas monter à 33 au cas où en hiver ce soit pas le même chiffre non en hiver vous me direz bon, on va faire deux armées c'est pas très gênant euh, est-ce qu'il faudrait bien éclater peut-être qu'on va se mettre à côté Ah, c'est corinthe je suis même pas sur la province théodoros qui fait une malia juste une poignée de province encore belle Ils ont réussi à convertir Skio et ils convertissent la province d'à côté. J'aurais préféré que ça reste des provinces orthodoxes. Euh, tant pis. Après tout, les deux sont considérés comme pareils dans mon pays. C'est juste que j'aurais plus de mal à les reconvertir derrière. Mais de toute façon, j'ai plein de, plein de provinces à convertir d'ici là. 11 flottes, tous mes bateaux sont sortis. Ça, ça veut dire... Il serait temps de se rebeller ou de pas se rebeller, mais j'ai encore de le... Ah, presque plus. On va se mettre sur la province et miser sur le fait qu'il n'y aura pas de rébellion. 1.2, 1.1. Non, il faut que j'attende encore longtemps pour qu'il n'y ait pas de rébellion. Ah, il me manque encore euh, 3 soldats, en fait, pour aller faire... Faire des mortiers d'ailleurs, j'ai plus les sous. Je gagne pas énormément par mois. Je peux faire descendre l'agitation de 3, 2, 5. Apparemment, ce sera pas nécessaire. Les voilà. Voilà. Euh, est-ce qu'on économise un peu ou est-ce qu'on déclare la guerre à la grande horde dès qu'on peut ils sont en guerre j'aurai pas d'aide ils sont plus alliés à Ouzbek visiblement on va attendre que mes troupes se fassent C'est plus long, il dernière. ils sont peut-être euh, agités, non Je sais pas. hop, hop. Conversion terminée. J'ai plus d'options de... faciles de conversion. J'ai dû perdre mon c'est ça on prend la réduction de l'inflation euh, peut-être un moins cher à la place de lui j'ai pas des finances euh, topissimes on va les déposer là et aller reprendre notre paquet peut-être qu'on va faire deux armées seulement Laisser s'arranger. C'est la micro-gestion que je tiens pas à faire. Ah ah ah. Vraise nouvelle. En tant qu'armée permanente, les loyaux serviteurs du sultan, les génissaires aux troupes du palais s attendent par tradition à recevoir une récompense de tout nouveau souverain lorsqu'il monteraient sur le trône. Briser cette tradition pourrait provoquer émeute et instabilité discipline ou coût de renforcement ou alors je les paye Bon on va les payer hmm. ça va me demander de prendre un emprunt c'est pas si pire mais bon. ah j'ai perdu mon super roi c'est mieux que juste après le début de la guerre à mon avis bon, l'autre est quand même pas mal euh, c'est parti on va se battre pour la province de Coup bon je l'ai pas par la de crimée alors fort actif, évidemment contraire eût été étonnant et on va laisser mes vassaux se charger de ce coin là Bon, j'avais fait des jolies armées finalement je les sépare Pas dans le siège profitant qu'on ait plus de galères qu'eux en guerre contre la Transoxiane. Euh, Qu'est-ce que c'est le niveau province de Soie Je voudrais celle-là. Il n'y en a pas à prendre dans le nord. Donc c'est juste la route vers Moscou. Et nombre de provinces. Oh, oh, oh, ils se battent contre des. La Transoxiane passe ici. C'est nos. Ils sont en guerre aussi contre eux. Par mesure de sécurité, je voudrais bien m'assurer d'avoir le contrôle sur Radiguer. récupérer leur armée du coup c'est ça tant qu'ils pointent pas le bout de leur nez j'ai pas très peur peut-être que je devrais plus me méfier mais bon des états à créer ah oui du coup c'est des états qui vont pas me coûter cher à créer Tout le cadir Est-ce que j'ai encore toujours de la puissance euh, Ouais, j'ai encore beaucoup de capacité de gouvernance. Et voilà, tout est créé. Peut-être que le désert de Syrie, j'aurais pas dû le faire. Vraiment des provinces très pauvres, mais ça rapporte 26 côté Ottoman. Donc côté mamelouk. ça pourrait être rentable chez nous. J'ai un emprunt, je devrais pas faire de bâtiment. On va utiliser les troupes éparpillées pour faire ce siège et ici, probablement reculer. Ou alors on amène ces troupes-là, finalement. Parce qu'ils sont nombreux. Je pensais pas qu'ils passeraient par là. Vu qu'ils étaient en Transoxiane, tran tran c'est pas débile. Euh, ça fait trop longtemps que je regarde pas le temps. <rire> L'épisode est fini. Euh, voilà, voilà, j'espère que ça vous aura plu et on se trouve bientôt pour la suite.